Putain, on est dans la bouse, Mais Merde, on est touché, On est touchés Descends, descend descends Pour quoi faire Pour pousser. Mais <tousse> bah non, t'es con, quoi Pour changer des chenilles, triple buse Ah bah, je sais pas faire, moi, chef Comme ça, tu sais pas faire ça Mais qu'est-ce qu'on t'a appris euh, pendant tes classes, toi Mais j'en sais rien, j'étais cuisto à la cantine, moi, chef Je sais pas ce que je fous là, alors, moi Pernaud, charge le dernier but. Oui, chef Magne-toi, Pernot, monte toi Ça craint, putain, ça craint, mais monte toi Il nous tire dessus, il nous tourne dessus Oh putain, bah, ça y est, Perneau. Bravo, bravo, Pernot. On est touché maintenant Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde T'es prêt pour le tir euh, attendez, chef Il y a, y a un problème Qu'est-ce qui se passe encore j'ai perdu le dernier obus, chef J'ai glissé Mais il est où bon. Je sais pas, il, il doit être là. Hein. Oh, Et hop, on remarque, ils sont pas loin, on va les avoir Qu'est-ce que tu fous, Bernaud On oh, vous attendez chef hein euh, Bah d'accord, mais il est où, mon char Vous m'avez dit de le planquer vers la falaise Et alors Ah oh, bah, j'ai oublié le frein à main, puis il est tombé Non, bordel, vous n'avez pas fait ça, On ne pas foutu dans l'eau Non, non, non, il s'est arrêté juste avant hein. Oh, oh, oh. Coupé <rire> du Faites chef! Comment on devient chef? Chef! Ah bah j'ai oublié! <rire> bah, j'ai oublié le <rire> C'est trop con! Oh bordel! <rire> Là, il me l'a foutu à l'eau! Ah non non non! J'ai arrêté juste avant. <rire> <rire> toujours pareil, là t'es dans ton rôle, là, tu siffles, allez. Tu siffles pas fort, bien. <rire> tu peux pas si j'arrive pas siffler Bah, tu mets sur le côté, tu siffles quand même <rire> Tu n'y arrives pas Mais <rire> <rire> tu pas Putain, mais c'est pas possible Qu'est-ce que... Là, ça va Mais qu'est-ce qu'on t'a... <rire> là, avec le mage de t'y tu arrives pas sur, sur le non, côté. <rire> J'ai glissé, chef Hein J'ai glissé, chef Comment ouais, ouais, on attends. fait, chef Moi, <rire> chef <rire> ouais. À la fin, chef Comment on fait pour être chef ouais. Et là, c'est la... comment t'appelles, toi Pernot euh, Pernot Perno, ouais, moi, moi Perno, ouais, bon, ouais. On est dans la, la bouse, Pernot Ah <rire> Mais regarde pas, ton, donne ah ouais, ton texte ouais, parce que sinon tu vas regarder comme ça ah et si je peux choper ah des bonnes images ah ouais. euh, Parce que là ça filme en fait Donc euh, vas-y là, là t'es dans le machin, et, et, essaye d'accrocher comme, <rire> voilà, comme ça Mais rigole pas, rigole pas <rire> C'est bon, c'est bon, bon. Ah Et là on entend un gros BOOM ça a pété Ouais d'accord. Bah ben non mais je te le dis, ah. toi tu joues en même temps, vas-y Ah voilà, <rire> c'est mieux ça Mais continue, toi Et là je te dis putain on est touché bordel Descendez Et toi tu dis bah pourquoi faire Et bah pourquoi faire euh, Enfin. Mais pourquoi faire chef Pourquoi faire chef Voilà, ouais. ça c'est mieux. Euh, et quand t'as oublié une phrase, vas-y, fais comme, comme ça. Et euh, là on se dit euh, on est dans la pause fougère Et là tu fais. Ah as peur. ah, ah, ouais. ah Vas-y, ouais, ouais. on est dans la pause fougère Non. Pardon, oui mais je te je le retirais bien vrai. Ah <rire> Ça fait un A pucelle de <rire> Bon on va le garder. Ah ah Est-ce que t'es prêt pour le tir Et là tu dis eh, attendez chef, t'as un problème Chef, <rire> un problème Allez hey chef, il y a, y a un petit problème Allez vas-y, euh, donc là vas-y t'es dans, dans le machin et accroche bien tes mains en haut, ah. euh, qu'on te voit pas trop, voilà comme ça. Et euh... Charge le de dernier obus, euh, euh, pastis Non mais j'oublie ton nom <rire> Ah Perdon Pardon, putain, ça veux pas Oui, Oui, j'en reviens charge le de dernier obus, pastis <coughs> Ah, pardon. Attends mais... <rire> quel con Attends, refais, ah, c'est bon Mais je l'ai pas noté sur le texte, ouais. t'es marrant toi Allez charge le de dernier obus, Pardon. Euh, et là, tu le regardes, tu dis oui, chef! <rire> et, là, et là, tu vas le chercher! Non, mais là, rigole pas! Là, on attends, remets tes mains en l'air et ouais. tu dis oui, chef! Tu le regardes, oui, chef! Oui, chef! Là, tu vas le chercher, tu le prends et ça secoue et ouais. boum, ça tombe! Ouais, allez! Allez, vas-y! Oui, oui, chef! Voilà, c'est bon, mais arrête de rigoler! <rire> on euh, on la refait! Là. Bah, on la refait! Mais tu rigoles trop! Non, ouais. et avant, avant, regarde là-haut! Ouais. Et ensuite, ça part! Et il est où? Là, tu secoues se toi! Non, mais on ah, regarde plus! Regarde là-haut! J'ai glissé! <rire> on va la garder! Essaye de la refaire sans merde! Essaye de la refaire sans merde! C'est parce que ça venait depuis tout à l'heure, j'y pense à ça! D'accord! <rire>